Présentation du calendrier 2022 Maong M La cuisine de Mbombo En la cocina de Mbombo In the kitchen of Mbombo qui veut dire granny, qui veut dire abuela Ok, j'ai tout dit Ok Wow Et là c'est fou tu vois quoi bonbon C'est grand bombou pour. Ouais. Là c'est flou papa. Oui là c'est flou mais là c'est net. Là c'est un peu flou. Ben, c'est flou devant, c'est flou derrière, et c'est net à l'endroit où j'ai voulu que ce soit net sur la photo. Même.. Okay. Oh, là c'est quoi pas, En passant, c'est quoi là, là la la C'est une machette. machette. Ah. Et là c'est un Ah, Qu'est-ce que le bombo. Les fleurs les feuilles. On ne peut pas labourer, semer, récolter et manger le même jour. Mmh. Ça c'est important. Mmh. Du piment Oui, du piment manioc du ah ah. Et qu'est-ce qu'elle fait avec le manioc Elle lave le manioc. Mais qui la mmh. tire Bombo qui Suzy, ah hum. Suzy. Ah L'eau, mmh. la main de Bombo Suzy mmh. Et avec quoi là et Là, Elle lave mmh. la planche. Mmh. Grand Bombo et Bombo Suzy, ferment le paquet. Ça. Ça. Ça. Le chat à côté mmh. du feu. Oui. Qui se réchauffe un peu. Papa, t'as fini ton calendrier Ça, c'était le calendrier dans la cuisine de Mbombo. Et maintenant, le calendrier, calendrier... Road, ah. calendrier road On Un drapeau jaune, un drapeau un drapeau rouge, un drapeau vert, un drapeau bleu. Ça, c'est les camionnettes avec lesquelles on faisait le voyage de Paris jusqu'à Bamako. On était neuf par un minibus. Un on ne peut pas raconter il y a un cadenas. Oui, il y a un cadenas. Et on est à... Au Maroc. Au Maroc. À Galmim. À, à Galim. Tu voulais dire quoi À Galmim. Et là, j'ai mis le nom des arbres. Là, j'ai mis Olivier. Là, j'ai mis Figuier. Figuier. Figuier. Okay. Et là, c'était dans la nuit. J'ai pris cette photo dans la nuit, la dans le, le, le, juste avant que le jour se lève. Bonjour. Là, le oh, grenadier. Pour les animaux. Oui, souvent, souvent c'est pour faire manger les animaux. Mais tu as vu, c'est penché. Et là, on ne sait pas hein, si ça va durer longtemps comme ça. Hein. Le prochain virage qu'il va devoir faire, où il va devoir faire un virage vers la gauche. Ouh là là. Le Là, c'était les camionnettes, et là, c'était les gens qui faisaient la prière le matin. Et si c'est allumé là, c'est parce qu'ils avaient nettoyé leurs mains et leurs pieds, et leur nez, euh, et leur bouche juste avant d'aller prier. Le sage est parfois conseillé par un fou. Ah, c'est fou ça Rapproche pas trop ta tête, mon bébé, je veux pas te dire. <rire> fou, fou, fou, fou, Je pense j'aurais pu pousser les couleurs un peu plus. Et toi Je oublié. On dirait moi oui. On dirait ton c'est de la Un peu d'oréodic. De... <rire> Mieux vaut être dit sorcier ou sorcière, mais ne pas avoir la sorcellerie. Ah oh, ouf, on ne comprend pas. Ah oui, t'as raison, citronnier. Et juste avant, c'était... Jujubier. Jujubier. Comme les jujubes, ju hein, les ju jujubes. Ça y est Oui. Le bâton... Garde une vache. Pas il ne quoi, garde quoi, pas va, une personne. Pour dire va. que on peut diriger un animal en le tapant. Et encore, c'est même pas sûr. Mais un être humain, on peut pas le diriger en le tapant. manguier Je ne sais pas en fait. <rire> et Moriga. ça, c'est un baobab oui. qui pousse sur euh, les, les rochers. La station essence. Ah, oui. Et là, c'est un anacard... des anacardiers. Des anacardiers. Et là, ça dit vieillir n'est pas grandir. Ça veut juste dire que des fois, on vieillit, mais on n'est pas forcément sage pour autant. Ça veut dire qu'on peut être fou. Pas fou, mais... on peut pas réfléchir. Voilà, que même des adultes peuvent mal réfléchir. Vieillir n'est pas grandir. C'est quoi, papa Eucalyptus. Eucalyptus. Eucalyptus. Et là, c'est quelqu'un qui lisait un livre... Pendant qu'on attendait pour passer la frontière. Tu te souviens, maîtresse Gundo Tu l'avais vu, non Nul ne craint la nuit. On craint ce qu'on y a rencontré. Parce que des fois, il y a des gens, dans la nuit, des fois, qui ont rencontré quelque chose qui leur a fait peur. Et après, ils se mettent, quand c'est la nuit, à avoir peur. Mais ils n'ont pas peur de la nuit. Ils ont peur de rencontrer encore autre chose. Ah, oh, c'est quoi, papa Mangui. Mangui. Et là, il y un chat. Oui. Mangui. <rire> et là, j'ai mis... Après la nuit viendra l'aurore, après la voilà. nuit viendra la liberté. Ouais. Mmh. Mmh.